Les podcasts de la gestion des risques. Bonjour, je suis Grégory Garel, consultant, chef de projet en management des organisations et santé au travail au sein du groupe Reliance. Alors, il y, y a un lien euh, évident hein, entre QVCT, euh, qualité de vie des conditions de travail et euh, management des risques. Alors, pour deux, deux raisons, euh, la, la première c'est que effectivement la, la, la QVCT elle pose la question des conditions pour bien faire le travail, pour faire du bon travail. Et donc, forcément, elle va s'intéresser à toutes les situations de travail sur lesquelles il faut agir pour que l'organisation des situations de travail soit la plus, la plus satisfaisante possible. Donc, il y a, il y a en, en bout de chaîne, je dirais, la qualité, la, une meilleure qualité de service rendu. Donc, ça intéresse directement à la fois l'organisation et le management des risques. Et puis, d'autre part, euh, le lien euh, paraît aussi euh, assez évident dès lors qu'on euh, qu se dit que euh, quand on raisonne management des risques, on, on, parle, on parle aussi de dispositifs qui peuvent renforcer la santé, euh, la santé au travail. Et là, on parle surtout de santé psychologique au travail, euh, puisque une, une, de meilleures conditions de travail permettent de faire un travail de meilleure qualité, d'en tirer une satisfaction plus importante et surtout d'en tirer une plus grande reconnaissance, hein, qui est un, un thème euh, un thème important aujourd'hui. Euh, donc, euh, on sait que la QVCT permet de renforcer les logiques de reconnaissance au travail euh, qui elles-mêmes sont un, un puissant facteur de renforcement de la santé psychologique. Donc, euh, le lien entre QVCT et management des risques apparaît de fait assez, assez naturel. Alors, la méthodologie finalement, elle est, euh, elle est assez simple et, et bien euh, Bien clarifié, je dirais, de notre côté, hein, au niveau de, de, justement de, la, de la qualité de vie et des conditions de travail, une démarche en plusieurs étapes. Hein. D'abord, il s'agit d'acculturer de, de, les différents acteurs euh, qui vont euh, travailler en interne dans une organisation donnée sur la question des conditions, de l'amélioration des conditions de travail. Donc, euh, expliquer ce qu'est la QVCT, expliquer aussi ce qu'elle n'est pas expliquer ce qu'elle interroge donc ce premier travail d'acculturation est évidemment un premier pas majeur pour la suite un deuxième temps de ce travail, c'est bah, faire l'inventaire de l'existant au niveau des, des pratiques organisationnelles favorables à la QVCT. Donc, euh, regarder ce que l'organisation ce qu que en question fait déjà, fait de bien, regarder ce qui lui manque euh, à travers un, un référentiel qui aborde les dix thématiques majeures qui structurent la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on fait l'inventaire de tout ceci. Ce qui permet de déterminer, c'est le troisième temps de cette méthodologie, une feuille de route QVCT qui permet de savoir sur quoi agir en priorité en fonction des résultats, je dirais, de cet inventaire. Donc, définir une feuille de route qui pose les priorités d'action, que ce soit sur un sujet ou un autre. Voilà les trois premières étapes. Ensuite, on est vraiment dans l'étape laquelle... La quatrième étape, c'est l'étape du faire où on va à travers des, des, groupes, des groupes projets hein, qui vont mener des, ce qu'on appelle nous des chantiers QVCT, qui vont mener de manière participative et collaborative donc des, des expérimentations de, de la construction guidées par, soit par un tiers extérieur, soit par l'expert QVCT interne, justement sur les thématiques retenues. Pour mettre tous ces acteurs au, au travail d'organisation, je dirais, et leur permettre de construire quelque chose vraiment sur mesure, de le tester, de l'implémenter, de le corriger, etc. Donc, c'est le, le quatrième temps. De cette démarche et puis vient bien sûr le, le cinquième temps qui est le temps du bilan hein, euh, par rapport aux actions qui auront été produites sur les sujets retenus pour savoir si euh, ces actions sont pérennisées généralisées puisque souvent euh, la logique euh, c'est de, de pouvoir expérimenter sur un, un petit périmètre hein, les, les actions retenues donc, pouvoir les généraliser et puis, bien sûr, aller vers une, une amélioration permanente, je dirais, de la QVCT, hein, avec l'idée que ce soit quelque chose, un, un programme presque annualisé qui, qui permette à chaque fois d'aller vers de nouvelles thématiques, d'approfondir des thématiques déjà travaillées, etc. etc. Donc, c'est vraiment une amélioration continue qui doit intégrer de manière naturelle au, au fil du temps la, la, la gouvernance même du organisation. Organisation, en fait, au même titre que d'autres sujets majeurs de, de, cette, de cette organisation. Alors, l'intérêt, il est multiple. Euh, il est déjà, comme je le disais précédemment, de pouvoir valoriser l'existant, hein, ce qui est souvent un petit peu le point aveugle des, des, des démarches d'amélioration de, de, de la santé au travail de type diagnostic. Donc, il est vraiment de s'appuyer aussi sur, sur déjà la valorisation de l'existant, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne bien au sein d'une organisation, dans une vision très globale. Euh, L'autre intérêt, c'est de bien sûr de pouvoir mettre euh, au travail euh, tout un ensemble d'acteurs qui ont parfois des visions non pas opposées, mais plus, plus en silo. Hein. Donc, euh, l'objectif et euh, l'intérêt, c'est de pouvoir décloisonner les visions et de, de réunir ensemble euh, plusieurs acteurs qui ont tous leurs mots à dire en matière de prévention. Je pense aux acteurs de la direction, aux acteurs naturels de la prévention, aux représentants du personnel, aux acteurs de l'encadrement. Euh, c'est important d'avoir cette dynamique-là. Un dernier intérêt de cette, de cette vision 360, euh, c'est de pouvoir, et c'est sans doute le point majeur, hein, c'est de pouvoir discuter et élaborer collectivement à partir des vrais sujets qui comptent et qui ont un véritable impact euh, sur le travail au quotidien, sur la qualité du travail. Donc, euh, l'intérêt de cette vision 360, c'est vraiment de mettre en dialogue, de mettre en, en discussion euh, les, les grands sujets structurants qui ont un impact sur la santé au travail, sur la qualité du travail et donc sur la la performance globale de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu majeur dans une vision qui soit la plus intégrative possible, qui intègre le, donc le plus de problématiques possibles à, à délibérer collectivement. C'est vraiment un temps, de, un temps de discussion sur le travail majeur. Alors moi, je retiendrai euh, trois, trois éléments euh, comme ça qui me semblent, euh, qui me semblent importants. Euh, du point de vue de la méthodologie, bien sûr, c'est, je l'ai dit en préambule, la formation des acteurs, des intervenants euh, sur le sujet en interne. C'est primordial qu'ils soient formés avec une bonne compréhension de ce qu'est la QVCT, de ce que ce n'est pas. Hein, c'est important aussi de bien clarifier d'éventuels malentendus. Euh, D'avoir une, une méthodologie sérieuse, euh, avec des, des, des outils euh, bien... Euh, euh, eux aussi bien sérieux pour travailler. Donc, euh, bon, on peut se baser sur un, un ensemble d'existants de, de, déjà dans la, dans la littérature, mais c'est important d'avoir ce, ce premier temps pour avoir une certaine un premier niveau de maturité sur la question, je dirais. Le, la deuxième bonne pratique qu'on peut qu'on peut évoquer, c'est euh, bah, bien cibler les thèmes sur lesquels on veut on veut travailler. Donc, il ne s'agit pas de, de, de s'engager sur euh, une dizaine de thèmes à travailler au sein d'une organisation donnée, mais de cibler peut-être les le ou les thèmes les plus prioritaires. Euh, il vaut mieux avancer par petits pas et modestement, mais efficacement. plutôt d'essayer de, de, de, de trop embrasser de, de, de thèmes différents. Donc, deuxième, deuxième bonne pratique, c'est vraiment cibler les thèmes, les thèmes majeurs sur lesquels travailler en priorité et puis euh, dernier, euh, dernier point d'attention, je dirais, dernière bonne pratique, c'est euh, euh, dans cette logique que j'évoquais d'expérimentation, hein, c'est de, euh, de, de bien veiller à ce que cette logique d'expérimentation, elle se fasse sur un, un petit périmètre pour débuter. Euh, donc, on peut, euh, on peut travailler sur la QVCT à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'un service. Euh, à l'échelle d'un groupe donné, pas nécessairement à l'échelle de l'ensemble d'une organisation, euh, c'est sans doute préférable de démarrer euh, voilà, aussi modestement en termes de périmètre pour se roder, pour euh, voir un petit peu la qualité de l'engagement des uns et des autres euh, et, et mobiliser efficacement euh, pour ensuite étendre évidemment à l'ensemble de l'organisation. Et ça peut être intéressant d'avoir une, une logique de, de, de la sorte euh, pour éviter là encore de, de se prendre un petit peu les pieds dans le tapis et de se retrouver avec un dispositif trop gourmand et, et difficile à gérer. On sait que les organisations ont beaucoup de choses à gérer aujourd'hui euh, par ailleurs.